Chers Ultras, chers Ultrates. Bonjour. Premier réflexe, je vais dans la boutique le matin. Je clique sur soutenir un créateur. Chaud Le meilleur des codes. Bam Et là, je tombe, on tombe sur qui, les gars Attaque des Titans. Armored Titan Tracer Pack. Mastercraft. Je clique dessus, chat. Il y a un fusil d'assaut. Extrêmement étrange. Cette arme. Extrêmement bizarre. Est-ce qu'on a une exécution On n'a pas d'exécution. Mais on a Titan cuirassé, les gars. Monte son cul, monte son cul, je pense que c'est tout. Ouais, oh, ouais, ouais, ouais, ouais. Bad bitch Ok. Donc lui, c'est Roland. Roland culé, gros. Il est comme toi, Didier. Roland culé. J'ai acheté, j'ai acheté comme tu as vu le beau skin. Le voici. Évidemment, si tu modifies les, les accessoires. Elle risque de ne plus marcher. Mais, nous allons tout de même faire une victoire avec. Et c'est maintenant. Okay. Allez, go on est parti les ultras. Bam. Ok. Ça joue fort, les gars. Ça, c'est le jeu. Ah, putain, ça vient. Oh là là. Oh là la la la la la, il me restait 16 balles. Il me restait 16 balles. Ce soir, on fait une annonce concernant la boutique. C'est vrai, Micheline Mais non. Je vous ai envoyé un message dans le groupe, les modos. Ça bosse, il y a nous, hein, ouais, Il faut. Ok. BAM! La nouvelle arme, les gars. Alors, déjà, équipée comme elle est, est-ce qu'elle est bien, déjà? Alors, déjà, le viseur est très chelou. <rire> c'est quoi ces effets chelous? Mais c'est. <rire> Je crois que c'est censé être stylé, mais c'est horrible! <rire> C'était vraiment que c'était censé être stylé au début Il a dit que dans une autre vie c'était un blorp Et qu'il retrouvera Kid paddle un jour ou l'autre Que ce jour là ils régleront leur compte. Mais. Euh... Ouais, là, regarde. Spray CONTROL Vous savez quoi, les gars Cette arme, on va l'armer avec les, les munitions qui puent. Solide, en vrai, pour une arme qui, qui est équipée pas super bien. Ce qui est marrant, tu vois. Ça par contre, tu vois, je vois pas l'intérêt de ces munitions. Les gars. Genre je vois. Je vois aucun intérêt à ces munitions, vraiment. Tu tires sur quelqu'un et ça fait un gaz toxique après. Que si tu le tues. Ça sert à quoi, les gars Parce que, genre. S'il y en a bien un qui va passer sur le corps D'un mec que t'as tué c'est toi tu vois Y'a un mec là En squad Pour les Réa Ah bon Si tu as 10 HP que tu vas le looter tu meurs Ouais c'est ça exact là et que je mets la frappe là comment va-t-il réagir oh. quoi quoi comment je <rire> suis pas payé pour ça d'accord. Oh les bâtards C'est quand qu'on va reprendre Putain c'est à partir de demain qu'on va reprendre du plaisir à jouer. Alors pourquoi est-ce qu'à partir de demain euh, Demain c'est le 24 pour ceux qui savent pas. Et euh, à partir de demain ils vont ressortir la solo en mode normal et tout. On va revoir avoir des drones et tout. Parce que là les victoires sans drone c'est pas marrant. ça rend des victoires où tu dois faire appel à ton, ton ultra instinct et tout. Donc euh, là enfin ça va repartir en mode bien. Il reste 30 personnes, je pense que cette vidéo, euh, elle va... Je pense que là, on a clairement notre vidéo YouTube de la journée, tu vois. En fait, on a enfin un peu de joie, les gars, qui, qui arrivent, tu vois. Dans tout l'univers de malheur que nous, euh, que nous offre Activision, on a... Pourquoi Il n'y a plus de son. Attends, si je tiens là-dedans, ça fait quoi Quoi, mais... Mais vous avez vu par contre que le son il a coupé quand j'ai tiré avec cette arme Putain. Autant je peux tuer certaines personnes, autant ce mec là a vraiment l'air d'être une bonne personne. Objectivement. Éliminer le gros gibier, vive la raclette. Tu peux pas ouvrir le feu, euh, le feu consciemment sur quelqu'un comme ça. Putain... Putain j'ai annoncé qu'elle irait sur Youtube mais il y a moyen que je sois incapable les gars de... De faire le travail, de faire ce pourquoi je suis né. Putain. Trois. Regardez là, il y a quelqu'un derrière le mur juste ici. Regardez. Regardez. Regardez. Oh, putain. Heureusement, les gars, surtout que j'ai tué ma prime, qui m'a indiqué que ce petit point arrivait. Parce qu'il n'y a pas encore grand monde qui joue fantôme. En fait, il n'y a, y a, a plus forcément d'intérêt, tu vois, à jouer fantôme. Parce que quand tu joues... Euh... Quand tu joues fantôme maintenant, il n'y a pas de drone pour te repérer. Pourquoi jouer fantôme les ultras S'il n'y a plus de drone. Je vois un mec là, j'arrive pas à le pinger. Je, je suis vraiment à demeurer, putain. J'ai l'impression que ce mec va aller au, va aller au shop, tu vois. Je vais rester dans ce secteur les gars Pourquoi dans ce secteur Parce que ce grand bâtiment est très très fort pour la cover Et qu'il y a encore immensément de zone autour Sauf qu'on est, que... est en zone 5 et on est plus que 16 Donc euh, je... je peux plus... Ça euh... fait des dégâts Nice non. Mon objectif c'est quand même de faire le plus de kills possible avec cette arme bizarre tu vois J'ai pas rechargé mes deux armes Je peux pas remonter par là Fichier je remontais de l'autre côté. J'étais bien moi sur la hauteur. Elle est, elle est pas. En fait, la Cooper fait beaucoup moins de dégâts qu'avant. C'est pour ça qu'elle est beaucoup moins top, tu vois. Il est, il est bien arrivé dans mon dos lui. Qu'est-ce qui m'a baisé euh... Ça joue sa vie là. Qu qu Il qui s'y fait avec son arme en feu Il se fout de ma gueule ou quoi Il en reste plus que cinq. Mais c'est. c'est quoi ce bordel Non mais. Ça, ça... C'est pas possible. Non mais... C'est une joke. Et elle fait pas de dégâts, c'est pas... Les gars, vous savez pour pourquoi je suis mort hein On va clipper. Clipper pour je 14 kills, top 4. La game est pas mal. Clipper les modos. Je vais vous expliquer. Et je pense que ce sera intéressant de le montrer. Parce que ce bug existe depuis longtemps. Là en fait, je repère le mec qui a... Hop. Je peux rester encore dans le gaz un moment. J'ai un masque en or. Et là, les gars, mon idée elle est claire. Activer un boost... Glisser, le défoncer d'accord je vais glisser sur les cailloux les cailloux c'est une petite pente comme ça or les ultras qu'est-ce qui se passe quand vous faites une, euh, une glissade sur euh, une fois sur deux c'est une fois sur deux voire une fois sur trois qu'est-ce qui se passe quand vous faites une glissade dans une pente avec votre viseur. Ça vous est déjà arrivé, les ultras. Le viseur s'arrête à la hauteur où tu regardais. C'est-à-dire que le viseur, tu peux pas le descendre. Tu peux pas le. Tu peux le bouger de droite à gauche, mais tu... tu peux plus descendre. Vous savez, quand vous faites votre glissade, mais le viseur reste stack. Mais regardez bien. Regardez bien, les gars, là, le viseur. Hop, je fais ma glissade dans la pente. Regardez. Vous savez très bien que je. Hop. Regardez le viseur là où il est. Et vous allez voir que je. Il m'est impossible de le descendre J'ai fait un gros mouvement vers le bas C'était impossible Regardez Regardez je, je reste au dessus par rapport à ma glissade Et là il, il est descendu parce que mais je me suis fait knock. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Pensez à liker, commenter, vous abonner Nous écrire si vous voulez Qu'on joue avec d'autres armes et tout Qu'on fasse du sale Je vous fais des bisous les ultras